La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, la politique reste à la une de l'actualité ce jeudi 11 mai 2023. Réumi Quotidien voit et signale Macky qu'on essaie entre manifestations politiques et grèves syndicales, citant la mobilisation du F24, de Yéoui Askanui du QSEMS Saïems et du Saïed. Réumi renseigne en effet qu'après le F24 et Yéoui Askanui, les vendredis 12 et 19 mai, le Sayems en entre dans la danse à travers une grève totale ce jeudi 11 mai et le Sayed rumine sa colère en entendant de prendre le relais à partir du 28 mai prochain. Et pour couronner le tour, Réoumi quotidien nous apprend que les partisans d'Ousmane Sonko comptent se singulariser à travers une tentative de manifestation devant le palais de la République. Un gageur certes, mais qui a le mérite de prouver jusqu'où les pastéfiants sont prêts à aller pour défendre l'éligibilité de leur leader et qui, par ailleurs, est loin d'avoir dévoilé son plan de combat contre le patron de Benoît. Bokuyakar. Justement, dans Vox Populi, PASTEF annonce un congrès d'investiture d'Ousmane Sonko et ce sera dans les prochains jours, indique ce journal où Biram Suleyop et compagnie déchire la décision de la Cour d'appel et persiste sur la candidature de leur leader. Mais la Diop avertit Ousmane Sonko dans ce même journal où il soutient, je cite, le 16 mai, sa désobéissance civile se muera en obéissance forcée. Sonko joue son vatou, mais toute tentative de déstabilisation sera vouée à l'échec. Promet de son côté, le ministre de la jeunesse pape Malik Ndour, mais Pastef reste déterminé à barrer la route à Sall. notre sud Quotidien. journal qui voit aussi que maki est entré en un dialogue à trois face au refus de la majorité des acteurs de l'opposition de sa main tendue. Et ce dialogue, dit de Maki, si on en croit la tribune, va coûter près d'un milliard aux contribuables sénégalais. Ce journal fait ainsi état de près d'un million pendant 90 jours et rappelle que 150 participants avaient reçu 5000 francs CFA en 2019. Et le dernier coup politique de Maquille avant 2024, c'est de solder le compte K2, selon le journal Critique qui note que le dossier concernant le leader de PASTEF presque bouclé, son sort politique en jeu, Macky Sall ne s'embrasse pas de floriture pour dérouler son plan en vue des joutes présidentielles et il s'agit de la réhabilitation de ses anciens adversaires écartés par le truchement de la justice, lit-on dans les colonnes de Critique où le maire de Dakar, Ousmane Sonko, au pilori, ce journal en déduit que le divorce est assumé en jazz. Vox Populi signale pour sa part une guerre totale entre Barthélémy Diaz et Ousmane Sonko. Dans les colonnes de ce journal, le maire de Dakar flingue à bout portant le président de PASTEF et pilonne la coalition Yewi Askanoui. Les manipulations, la pensée unique, les mensonges, c'est terminé. ou n'est pas un mouvement de soutien à un homme. Ron Chiri, le maire de Dakar, dans le journal de Giambal et dans Enquête, l'on dévoile une stratégie du bouclier et de l'épée entre Barthélémy Diaz et Khalif Sall face à la crise à Yehui Askanoui. Les deux piliers et de Yao semble acter leur séparation à l'aune du prochain dialogue avec Bart comme dynamiteur, constate le quotidien Enquête qui prévient que le prochain rassemblement prévu le 19 mai risque d'être le vrai révélateur des tensions. Le F24 peut-il relancer la dynamique de Yao s'interroge en enquête pendant que dans les échos Barthélémy Diaz détaille les trois groupes au sein de Yehui Askanui et descend en flamme Ousmane Sonko qui l'accuse d'avoir procédé à de la manipulation pendant longtemps et selon Barthélémy Diaz le mensonge a trop duré. Et l'observateur voit que Bart a démoli Ousmane Sonko à travers une réplique musclée. Tu commences déjà à insulter, à menacer et si Dieu te donne le pouvoir, vas-tu bouffer les gens pour clore le débat En attendant la réponse à cette question de Barthélémy Diaz, l'observateur voit Khalifa Salah Letroua Ayewi Askanui étant le seul leader candidat au dialogue. Parlons toujours du dialogue avec Barthélémy Diaz qui révèle dans l'info que Sonko était au cœur du dialogue et de toute la démarche. Ce journal livre par le rapport d'Africadium Center sur le Sénégal, rapport qui révèle un modèle démocratique en déclin. Une démocratie en déclin est aussi ce que dénonce Africadium Center dans l'Asse où Aluntine déplore plus de 300 détenus d'opinion, un pouvoir hyper présidentiel entre autres. Et dans Dakar Times, Africadium Center alerte sur les droits humains, la gouvernance, les libertés, la liberté de la presse et la réduction des comptes. Et c'est le moment choisi par le peuple quotidien pour dévoiler le carnage financier de Yanko Badiatara à travers la gestion du Mondial 2022. Ce journal pointe notamment 200 millions pour l'allocation de la voiture du ministre, 60 millions pour meubler son bureau, 11 milliards dépensés alors que le Sénégal est éliminé en huitième de finale. Laser pendant ce temps était freiné sur un marché de 3,808 milliards de francs CFA concernant l'électrification de 34 villages de Matam et Tamba par mini-centrales Solaire photovoltaïques Révèle libération. Et Yor Yorbi révèle des chiffres et scandales fonciers qui mettent à nu la gestion Catastrophique d'Abdoulaye Baldé qui a déclaré avoir laissé 5 milliards de francs CFA à Ousmane Sonko à la mairie de Ziguinchor. Pendant ce temps, Besbi nous apprend qu'il pleure sur Ngor le jour d'après les violences. Ce journal détaille le flot de mesures d'apaisement pris par l'État mais rejeté par les jeunes, ce que confirme Réoumi Quotidien où les jeunes rejettent le 50-50 de Macky Sall pour résoudre le litige foncier à Ngor entre les populations et la gendarmerie. Et Réoumi Quotidien fait remarquer qu'au-delà d'Ngor, de le le problème foncier est une véritable bombe à retardement au Sénégal et l'observateur, au lendemain des affrontements Angor, dévoile l'ampleur des dégâts et révèle les pertes inestimables de l'hôtel Angor Diarama. Dans Réumi quotidien la version du ministre de l'Intérieur sur la mort d'une jeune fille Angor est rejetée. Ce journal, dans sa version sport, nous apprend que le Sénégal rejoint les demi-finales et le mondial de la Cannes U17. Le carré et le mondial s'exclament pour sa part, stade le quotidien du sport, après la victoire écrasante de